Ah ouais, ah. c'est toi, c'est moi Ah c'était moi. Ah, ah. c'est moi. ok. Oui, on peut reprendre. Voilà, donc du coup, euh, voilà mon sommaire. Donc en premier lieu, je vais vous présenter quel est le principe du projet, de quoi il est né. Ensuite, euh, parler des différents objectifs du, de mon stage euh, que j'ai eu. Et enfin, je finirai par une conclusion, les perspectives de suite du travail qui concerne la suite de mon stage, il reste de mois, et euh, la suite après, euh, quand je ne serai plus là. Alors, du coup, l'historique de Code d'Abeille, en fait, ça, ça provient du GDR Polynéco. En fait, le GDR Polynéco, c'est un consortium de, de personnes expertes en, sur la pollinisation en écologie euh, francophone, et donc ça regroupe beaucoup de, de têtes. Et en fait, le, le, le projet Côte d'Abeille est né de là parce qu'en euh, qu en fait, on se rend compte qu'il y a une raréfaction euh, une des, des taxonomistes qui, qui est présente, et en fait, on... Il y a de plus en plus d'espèces de, euh, qu'on enfin, qu constate qu'il y a de plus en plus d'espèces de euh, vivantes au fur et à mesure qu'on fait euh, des, des études. On se rend compte qu'il y a beaucoup de vivants et en fait on peut euh, faire en sorte qu'il y ait une euh, librairie de toutes, ces, euh, de, librairie de toutes ces, de tout, ces espèces. Et donc ce projet, ça consiste en euh, voulant euh, répertorier toutes les abeilles sauvages de France. et Donc ça réunit des labos de recherche comme Inrae de Toulouse et des associations naturalistes comme l'arthropologie à Lyon. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, on a plus de 960 espèces euh, d'abeilles sauvages en France. Euh, et donc, c'est dans la super famille des Apoidea qui représente six familles. On a, euh, les porteurs du projet sont Adrien Perard à l'Université de la Sorbonne et également Magali Pichon et Mélodie Olivier de l'unité d'Inaport. Et, euh, euh, et donc, tout ce projet euh, c'est en lien avec une, une plateforme qu'on utilise qui s'appelle Bold, qui est une plateforme web qui est dédiée euh, au barcoding. Euh, un peu comme GeneBank, et donc qui permet d'acquérir des codes par moléculaires en envoyant les prélèvements des spécimens sur la plateforme au Canada, de les analyser et euh, également de les répertorier, de créer une grosse base de données. Et donc l'avantage, c'est que comme vous pouvez le voir ici sur le screen, en fait on a tous les détails euh, liés à, à l'insecte, quel est le code, le marqueur utilisé et également euh, toute la séquence nucléotidique euh, de l'individu. Et donc Bold, ce donc n'est pas comme je l'avais expliqué, c'est né euh, du fait qu'il y a une rare réflexion des compétences taxonomiques et donc on veut euh, faire en sorte de pouvoir euh, faire une, une librairie de tout le vivant. Et donc le principe du barcoding, en fait, c'est de pouvoir attribuer un nom d'espèce à, à un individu qu'on aura prélevé via des variations de séquences d'ADN euh, sur un ou plusieurs gènes. Et donc tout ça, ça, ça part sur le principe qu'on va utiliser des marqueurs, les gènes pour lesquels on a... Euh, ici, le barcoding gap où en fait, on doit avoir, là, c'est la variation intraspécifique et là, la variation interspécifique. On doit avoir la variation interspécifique qui doit être moindre que la variation euh, inter, euh, intraspécifique, pour, euh, qui doit être plus importante que la variation euh, intraspécifique pour, du coup, pouvoir discriminer les, euh, les, les espèces. Et donc, il y a deux marqueurs d'intérêt qui sont utilisés dans pour, pour l'identification des insectes. Le marqueur Cohen, qui est le marqueur d'origine qui a été trouvé par Ebert à l'époque pour barcoder l'ensemble du vivant, qui provient de l'ADN mitochondrial, Et plus récemment, on a utilisé le marqueur CERES, qui est un marqueur qui date il y a longtemps avant le coin, mais qui a été utilisé plus récemment sur les insectes et qui est aussi de, de l'ADN mitochondrial. Alors, les objectifs du stage, donc, dans un premier temps, il a fallu faire un état des lieux du barcoding en France des, des abeilles sauvages. Et ensuite, de là, il a fallu essayer de créer un inventaire national, un répertoire des, des abeilles présentes dans les collections de France. Également, faire la collecte des abeilles du sud de la France qui euh, dans les collections, par les prélèvements dans ces collections. Et euh, en dernier lieu, d essayer d'étudier un complexe d'espèces qui est le bon bus groupe terrestris. Donc, alors l'étape des du du code en France. Donc, on sait qu'il y a 966 espèces en France d'abeilles sauvages, ce qui est assez important, hors Apis mellifera, d'après TaxRef. TaxRef, qui est une liste qui est créée par l'INTM, l'Institut National du Patrimoine Naturel, qui, du coup, chaque année, refait une liste de la taxonomie actuelle de toutes les espèces vivantes. Et donc, la dernière qu'on a pris en date, c'était celle de décembre 2020. Et donc, face à tout, ces, tout ce nombre d'espèces, il a été nécessaire de, de, de les classer. Donc en fait, là, comme vous pouvez le voir sur le graphique que, que j'avais réalisé dans les abeilles sauvages de France, on en a 276 qui ont déjà été séquencées. On a mis en priorité zéro parce que c'était des séquences, euh, parce que ce sont, ça avait déjà été fait par le travail d'Irène Dilalta, qui a participé à une librairie de barcodes de aussi euh, au niveau du centre Val-de-Loire. Et donc ce sont des espèces qui ont déjà été séquencées, et donc on va être de de par la suite. Donc il nous reste 690 espèces à barcoder, et sur ces 690 espèces, on a fait deux ordres de priorité, donc les espèces qui n'étaient pas du tout dans BOLD, donc il y a 345 espèces qui ne sont pas du tout dans BOLD et qu'on a mis en priorité 1 les plus importantes, et les espèces à priorité 2 ici en jaune, qui sont en priorité 2, ou des, des séquences qui proviennent d'autres pays, mais il n'y a pas de séquences qui proviennent de France. Donc le premier travail s'était constitué de ce répertoire national, donc on a pu acquérir des données de 11 collections, avec 8 en France qui proviennent de plusieurs localités, et trois à l'étranger, mais à l'étranger qui disposent d'espèces qui sont françaises. Donc On a deux laboratoires en Belgique, et on parle de collections en Belgique, une collection en Suisse, et après le reste se situe aussi pas mal dans le sud. Et en fait, le but, ça a été de se dire qu'on allait prélever du matériel de collection avant de pouvoir, enfin, pour éviter d'aller chercher du matériel frais. Pourquoi Parce que ça reste assez fastidieux et laborieux de faire tout ce travail qui est assez important, et on se dit que on s'était dit que c'était quand même beaucoup plus simple d'aller d'abord chercher des espèces qui étaient déjà présentes dans les collections, dans un premier temps, et possiblement aller faire euh, des échantillonnages par la suite. À partir de ça, il a fallu confronter les données à Taxref pour savoir euh, quelles espèces il fallait aller chercher. Mais, on mais je me suis tellement porté à des problèmes de nomenclature parce que donc avec Taxref, on a les données, euh, les, les noms de taxonomie actuels, mais il y a beaucoup d'anciens noms et il a fallu essayer de chercher quelles étaient euh, les, les espèces. Et donc, il y avait parfois aussi des problèmes de synonymie qui n'étaient pas résolus, des espèces qui n'étaient pas dans l'INPN et autres. Et donc, le but, c'est de créer un outil qui est collectif pour tous les acteurs du projet et également pour d'autres personnes qui feraient des études, c'est ça, sur la pollinisation. Alors, ensuite, pour la collecte des pattes du sud de la France, donc à partir de ce que j'ai fait juste avant, j'ai pu faire un état des lieux de ce qu'il y avait à aller chercher dans les collections du sud. Et donc, pourquoi les collections du sud parce qu'en en fait, dans le Sud, ça, on a un climat qui est plutôt méditerranéen et en fait, on va avoir beaucoup plus, enfin, comment dire, ce pas des, des, des espèces qu'on va pouvoir aller chercher ailleurs en France. Et euh, ça va être les plus les plus importantes à aller à chercher et aussi d'un point de vue logistique également. Donc, il a fallu préparer les visites où on est allé déjà dans le, la, le, la collection de Toulouse. On a d'abord fait faire des prélèvements, qui était le, le plus simple. Euh, la collection d'ailleurs qui est faite par Annie, qu'on qu embrasse et euh, l'université d'Avignon et également l'Université d'Aix-Marseille. Et donc à partir de là, il a fallu trier. Donc à Avignon, on a pu voir qu'à Avignon, c'était celle où il y avait une collection qui était extrêmement importante d'espèces, il y avait plus de 632 espèces. Ensuite venait la collection de Marseille et de Toulouse. Et euh, j'ai pu euh, regarder, du coup, regarder le nombre d'espèces qu'il fallait ch aller chercher. Il y en avait 370 pour Avignon, 95 pour Marseille, 60 pour Toulouse. Pour un total de 399 espèces, à vouloir barcoder. Et donc ici voilà j'ai euh, ici j'ai fait un diagramme de Venn où du coup on peut voir l'ensemble la totalité des, euh, des des espèces à aller chercher. Et donc en fait là par exemple ici donc à Toulouse il y avait 60 espèces qu'on pouvait aller chercher donc deux qui étaient inféodées aux collections de Toulouse, 45 qui étaient partagées avec Avignon et 13 qui étaient partagées entre les laboratoires. Et c'est assez intéressant d'avoir des euh, des partages d'espèces entre laboratoires et les chercher, parce que ça permet également lors d'analyse de vérifier s'il n'y a pas de la variation intra-spécifique entre différentes localités. Le prélèvement, alors en quoi ça consistait euh, Dans un premier lieu, donc on a respecté du coup les, le protocole de Bold, qui est assez, assez strict dans la façon de faire, et donc on a fait, en premier lieu, on a dû faire la prise de photo. Euh, donc là, euh, on a utilisé un endoscope, ici, qui est une sorte de loup binoculaire électronique, sur laquelle, avec l'écran, où en fait, il fallait prendre en photo l'insecte, on l'a pris en vue dorsale, avec euh, l'ID qu'on avait donné, le code qu'on avait donné à l'espèce dans Bold, euh, le nom d'espèce et également une échelle de référence euh, pour avoir une idée de la taille de l'individu. Ensuite, Mélodie s'occupait de rentrer les métadonnées, donc avec les données de localisation où a été capturé l'insecte, qui, qui a identifié l'insecte, de quelle collection elle provient, quel est le code, etc. Et après, il fallait faire le prélèvement de passe. On a fait ça de pour un à trois individus pour chaque espèce, et on a, on a prélevé une patte pour les individus qui étaient, euh, qui étaient de, de faible taille et un tas pour les individus qui étaient plus gros. Et euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, on réalisait une plaque par jour, soit 95 puits. Donc ça reste un travail qui reste assez fastidieux et on ne s'en rend pas forcément compte. L'état des collectes à la fin de l'été, euh, du coup depuis août, euh, on a récupéré plus de 610 spécimens. Ce qui représente 168 espèces et 32 genres. Et donc, tout ça, ça a permis d'utiliser, de, de, enfin, on a pu remplir sept plaquets de CR avec une qui a déjà été envoyée en séquençage et dont on a pu recevoir les premiers résultats en août et six euh, euh, qui sont en attente d'envoi qui seront envoyés plutôt tôt en fin d'année. Et donc, vous voyez, de mon deuxième diagramme de veine, en fait, on se rend compte que là, il y a quand même beaucoup moins d'espèces qui ont pu être prélevées euh, que, que ce que j'avais pu faire, enfin, que ce qu'on aurait pu faire. Mais j'en reviendrai plus tard. Donc, les résultats préliminaires de séquençage au BOLD. On a 95 spécimens qui ont été envoyés, soit 49 espèces. Et on sait déjà, dans un premier temps, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu de contamination. BOLD regarde s'il n'y a pas des contaminations humaines ou autres de l'ADN, et visiblement, on n'a pas. Sur des 95, on a 67 séquences qui sont valides, soit 32 espèces, avec un taux de réussite de plus de 70%. Et du coup, on a 65% des espèces qu'on a envoyées qui, qui ont été correctement séquencées. Par contre, du coup, on a, on a eu six codons stop, soit quatre espèces euh, pour euh, pendant les séquences. On a quatre qui sont invalides, euh, qu'on qu a vérifié avec Magali et qui qu ne correspondent pas du tout, et deux séquences qu'on peut encore éditer sur Bol pour qu'elles soient valides. Et après, on a 22 individus qui n'ont pas été séquencés, soit 17 espèces. Et donc là, on peut se poser la question de savoir pourquoi. Euh, pour, enfin, comment, pourquoi ces individus-là n'ont pas été correctement séquencés. Et donc, on a fait un graphique pour savoir d'où de, de, provenaient euh, ces, ces, ces individus, de quelle date, euh, et à quelle date étaient capturés ces individus. Et donc, on se rend compte que, dans un premier temps, c'est les individus les plus âgés qu'on avait prélevés qui, étaient, qui posaient le plus problème. Mais également, il euh, y a un... ce qu'on a pu relever, c'est qu'en 2016, ici, c'est là où on a le plus haut pic de non-séquençage et en fait, c'est la seule année où euh, il y a eu une, une, une capture, mais avec euh, non seulement de pantrape, mais avec du filet. Alors que les années, c'était que du pantrape. Donc, euh, il y a eu possible possibilité que le type de piège utilisé ait un impact sur euh, la qualité de l'ADN. Et en, ensuite, euh, en dernier lieu, il y, a, euh, il y avait l'étude d'un complexe d'espèces qui était le bondus group terrestris. Donc, pourquoi ce groupe-là En fait, c'est parce qu'on s'est entretenu avec euh, Rémi Rudel, qui est un spécialiste des allées sauvages qui vient régulièrement faire de l'identification ici. Et en fait, c'est dans une, une démarche de taxonomie intégrative, parce qu'en fait, la, le barcoding qui est la taxonomie moléculaire est de pair avec la taxonomie euh, dite classique, la taxonomie du classique qui permet de trouver des, des critères pour euh, répertorier les nouvelles espèces et les identifier. Et la taxonomie moléculaire qui derrière vient attribuer, euh, on, on attribue du coup la séquence à l à, au nom d'espèces, de, l'individu euh, enfin, à un nom d'espèces, et ça peut permettre également. Lorsqu'on fait des arbres, de vérifier, lorsqu'on séquence un individu, s'il a été bien identifié avec les critères morphologiques. Et ça permet de revoir parfois certains cas d'identification. Et donc, on sait qu'on a une difficulté à distinguer les sous-espèces, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et également, il y a une, une publi de Serra Cetal euh, en Espagne qui a aussi montré qu'il y avait des, des colonies de bombus terrestris euh, sauvages. Mais, euh, quand je les ai restés, ce sont. Euh, des bombus terrestris non identifiés à la sous-espèce. Donc, ici, là, quand on, on voit sur le tableau, ici, on a huit sous-espèces, et ici, c'est bombus terrestris terrestris, bombus terrestris balmatinus et autres. Et donc, en fait, les populations de bombus terrestris non identifiés euh, utilisées en colonie, euh, du coup, de d'élevage, parfois, euh, du coup, s'en bon, vont et s'hybrident avec euh, les populations de bombus terrestris sauvages, ce qui peut poser problème euh, au niveau. Euh, une sauvages sauvages. Donc, on a huit sous-espèces. Alors, ici, euh, vous allez en compter neuf, mais en fait, Canarienne 6, ici, ça, c'est un, une image qui date de 2008. Mais en fait, Canarienne 6 n'est plus considéré comme une sous-espèce de bombusculatrice. Euh, à partir de là, euh, on a commencé à regarder les séquences coins qui étaient présentes au bolbe. Et euh, il a fallu les trier. Donc, on est tombé sur. Euh, donc j'ai fait un tableau, j'ai répertorié tout, tout les, euh, les, toutes les séquences qui étaient valides, avec trois sous-espèces qu'on peut retrouver en France, qui étaient les, les bombus terrestris terrestris, bombus terrestris, terrestris dalmatinus et bombus terrestris lusitanicus. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a déjà, dans un premier temps, énormément d'espèces de sous-espèces de bombus terrestris qui ne sont pas du tout euh, euh, identifiées. Ça nous fait 707 séquences au total. Et en plus de cela, avec le projet Code d'Abeille, on avait également euh, séquencé des, euh, des individus de Bombus Group Terrestris euh, de Toulouse euh, en co euh, avec le marqueur CO1 le marqueur CDS. À partir de là, j'ai retrié les séquences euh, où, en fait, il y avait certaines données de localité qui n'étaient pas du tout présentes. Et donc, ça, on, je les ai représentés sur une carte où, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de séquences qui proviennent surtout d'Europe et beaucoup qui viennent de France, sûrement du, du fait du travail de Villalta. Donc, on s'est focus sur les séquences de France et les bombes terrestres non identifiés, dans un but de vérifier si c'était possible d'observer des groupes distincts et, euh, pour distinguer les sous-espèces et également de savoir si on pouvait observer de la variabilité entre les individus euh, au sein des différentes, euh, des différentes populations. À partir de là, du coup, on a pu réaliser un arbre phylogénétique avec des séquences représentant la diversité, parce que j'ai refait un tri, j'ai revu les, les séquences qui étaient euh, quasiment identiques, que j'ai enlevées, et j'ai enlevé, gardé celles où ça différait au moins d'un nucléotide. J'ai rajouté également ici euh, les séquences qui provenaient de Toulouse. J'en ai mis que deux parce qu'elles étaient toutes identiques. Et en fait, en voyant les résultats, en utilisant, non, un out, on a dû utiliser un, un out, out qui était quand même assez proche pour bien voir... Euh, euh, la longueur des branches, et en fait on se rend compte que la distance génétique elle est vraiment très très inférieure à 1 donc on n'a pas de groupe distinct Aussi les séquences de Toulouse et du centre Val-de-Loire étaient 100 identiques, donc il n'y avait pas de variabilité entre les deux, et on n'avait pas de... donc ça veut dire qu'on n'a pas, avec ces résultats, une bonne discrimination euh, des sous-espèces avec ce marqueur corin, ce qui peut également parfois euh, montrer qu'il peut avoir des erreurs d'identification, mais là, on peut être quasiment sûr qu'avec euh, ce marqueur, ça ne fonctionne pas. Et le séquençage avec l'ARN 16S, euh, on a eu le résultat, euh, eu résultat hier par Magali. Et en fait, tous nos, les bombus qu'on avait séquencé en 16S étaient identiques. Donc, en conclusion, euh, déjà, par rapport au travail qui a été fait dans le code d'abeilles, il a été impossible de récupérer tous les spécimens. Pourquoi Parce qu'il y a des craintes euh, au niveau des détenteurs des collections. En fait, il y a une crainte déjà dans un premier d'endommager les individus pour identification. Également le fait que le barcoding s'est toujours considéré comme une atteinte, une menace pour les taxonomistes, alors que ça été, malgré un gros, une grosse dispute entre les scientifiques qui n'étaient pas d'accord, il y a un consensus quand même qui, qui dit que en fait, les deux sont complémentaires. Et euh, le projet est peu connu aussi, parce que c'est une sorte de sous-projet d'un projet, projet plus grand, et donc euh, il y a peu de gens qui sont au courant. Aussi, on a un possible impact de l'âge du spécimen et du, du, du type de piégeage qu'il faudra voir, euh, qui peut impacter, qui a impacté sûrement la, la, la probabilité de séquençage. Et après, en autre, euh, et, et aussi le fait qu'il faudrait utiliser sûrement d'autres marqueurs pour discriminer les sous-espèces de Bombus, Et également le fait qu'on voit que, bon, alors admettre entre guillemets, puisque j'ai mis euh, peu de variabilité au sein des bombus groupes terrestrices déjà par en France. Euh, ce sont, euh, C'est pour ceux qui avaient déjà été barcadés, donc entre le centre Val-de-Loire et, euh, et Toulouse, mais ça ne veut pas dire que c'est toute la France. Voilà. Euh, je vais vous le confirmer. Et donc, dans l'état des lieux actuels du projet, c'est 32 espèces qui sont actuellement séquencées, 144 en attendant d'envoi et du coup, 514 espèces restantes à collecter, si les 144 sont, euh, sont... Voilà, donc les perspectives à court terme du fin du stage, ce sera d'analyser les séquences reçues via... Euh, du coup, euh, des, des statistiques sur euh, les, les, les individus non séquencés, les matrices de distance, euh, la phylogénie, les arts phylogénétiques. On va prélever pr pr pr prochainement, en fin septembre, là, euh, dans la collection de Rémi Rudel directement et euh, au lycée agricole de Nérac. On va également collaborer avec l'association arthropologique de Lyon, qui avait euh, un, un projet Paul bar de barcoding des bourdons. Et donc, euh, du coup, on est en lien avec eux on va créer un outil de, collectif de partage des données où en fait, on va remettre la liste de taxes REF et euh, voir euh, qui séquence quoi et essayer de voir l'état d'avancement. Et également, euh, discussion avec Pierre Rasson, qui est un spécialiste des euh, des bons bus pour euh, voir ce qu'on peut faire sur les bons bus, euh, comme travail euh, un peu plus pertinent. Aussi, euh, en perspective sur euh, la suite, après le stage, euh, il y aura des analyses des séquences barcodées en 2021 euh, du BOL de cette année. Et également la poursuite de collecte des espèces manquantes via sûrement des campagnes d'échantillonnage. Et donc aussi l'intérêt de tout ça pour le, le barcoding, euh, déjà pour euh, Dynafor, c'est que bah, ça, ça, ça participe à la... À, comment dire Ça va participer à, à remplir une base de données en co mais également il y a un projet de mini-barcode 16S pour une base de données locale pour euh, du coup distinguer les, les, les, les espèces euh, d'abeilles que vous pourrez aller chercher dans vos études et ça permet du coup l'identification des abeilles sauvages qui sera plus aisée et donc moins et donc qui permettra de gagner beaucoup de temps face à l'appel d'un taxonomiste spécialisé et au niveau national, ça serait d'intégrer les données sur IDMyD, donc comme je l'ai dit, il y a un projet à échelle plus haute qui dénonce du deep learning et des, euh, du bartending voilà et euh, bah, merci beaucoup pour votre attention